Karine Burican. Donc vous êtes, je vais essayer, hein, euh, j'ai beaucoup de mal avec euh, les acronymes, enfin tous les... Vous êtes adjointe au chef de département des études statistiques de l'enseignement supérieur à la sous-direction des systèmes d'information et des études statistiques, le CIES dont il fut question euh, dans la matinée. Euh, et donc euh, vous allez nous parler en musique de Subdata. <rire> je tenterai pas la chorégraphie, excusez-moi, j'ai pas révisé. Euh, bonjour à tous. Euh, merci Julien de cette présentation. Donc effectivement euh, je suis au ministère à la sous-direction des systèmes d'information et des études statistiques avec un rôle un, un peu transverse de suivi des systèmes d'information statistiques et autres systèmes d'information qu'on gère, euh, qu gère au CIS. On en a parlé euh, quelques-uns déjà, dont CIS, voilà, si certains veulent... Euh, veulent m'en parler. Donc là, plus précisément, je vais vous présenter le projet Subdata qui va aboutir à l'API Statut Étudiant, qui est un projet avec un enjeu stratégique fort. Les grandes lignes du projet, il y a deux axes stratégiques, c'est constituer un référentiel national des inscriptions étudiantes en temps réel et mettre à disposition cette information aux fournisseurs de services étudiants, donc mettre à leur disposition l'information qu'un usager est étudiant, a en tous les cas une inscription en cours dans l'enseignement supérieur. Ça répond à quel besoin Donc ça répond aux besoins de modernisation et de simplification des services de l'État, donc simplification des démarches administratives de l'usager dans le cadre du programme Dites-le-nous une fois. Et donc ça permet ça permettra aux étudiants de ne de, de plus, enfin en tous les cas, de limiter le nombre de fois où il aura à transmettre sa, son certificat de scolarité ou sa photocopie de carte d'étudiante pour pouvoir accéder à un service proposé par un fournisseur. Ça, permet aussi, ça permettra aussi la connaissance à des fins statistiques des inscriptions en cours parce qu'au ministère de l'enseignement supérieur, il faut savoir qu'on n'a pas de, de système d'information national qui nous permet de savoir en temps réel combien on a d'étudiants dans l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, mardi 12 octobre, on n'est pas en capacité de savoir combien il y a réellement d'étudiants. On est un service statistique, hein, on transmet au ministre des, des, des prévisions, des estimations calculées à partir de Parcoursup, les taux de réussite au bac, etc. On fait nos prévisions de rentrée, mais concrètement, combien il y en a où ils sont On n'a pas la donnée, euh, la, la donnée réelle. Alors on a 6, hein, on en a parlé, mais 6, c'est une photographie annuelle des inscriptions euh, au cours de année. Donc là, ça va, ça va plus, plus loin pour répondre en premier lieu, évidemment, euh, aux besoins du, du, du programme de simplification des démarches administratives, c'est avoir un référentiel qui permet d'avoir des inscriptions en cours dans l'enseignement supérieur, quelle que soit euh, la formation euh, auquel, euh, auquel s'est inscrit euh, l'étudiant, et quel que soit l'établissement surtout auquel il s'est inscrit. Euh, il faut bien avoir en tête que le monde de l'enseignement supérieur, c'est un paysage à multiples facettes, euh, plus de 20 ministères de tutelle, euh, évidemment, il y a aussi tout l'enseignement euh, privé euh, qui est concerné, donc c'est euh, une, une typologie très très euh, vaste euh, de, de l'enseignement supérieur. Euh, ce projet-là, on espère, permettra aussi, à, grâce à la, à la fourniture de, de, de ce service-là, de, de, de, de permettre le développement d'autres ser services, pourquoi pas, à destination des étudiants et maintenant de différents acteurs. Un exemple de, de, de cas d'usage... Euh, par exemple par les trousses, euh, les trousses tout au long de, de, de, de l'année euh, passent leur temps à demander aux étudiants euh, leur, leur preuve, leur justificatif du statut étudiant, que ce soit dans le cadre de l'attribution d'un logement, des aides à la modibilité, des prises de rendez-vous avec l'assistante sociale. Donc c'est beaucoup de dossiers euh, à gérer, de vérification au niveau des trousses, euh, de la preuve, du justificatif. C'est beaucoup aussi pour les étudiants de, de, de démarches à faire, même si je vous l'accorde, pour les étudiants, c'est peut-être deux clics, donc pour eux, c'est assez rapide. Mais c'est quand même, euh, voilà, c'est quand même trop souvent on leur demande de justifier leur statut. Donc ça permettra d'alléger à la fois les démarches des étudiants, mais aussi à la fois d'alléger la charge administrative pour les fournisseurs de, de services. Euh, très, euh, très, de façon très synthétique. Comment ça va fonctionner d'un point de vue fonctionnel Donc, un étudiant s'inscrit dans un établissement. L'établissement, on va en reparler, nous remontera, enfin devra nous remonter la donnée d'inscription en temps réel. C'est le premier pan du projet construire un référentiel national d'inscription en temps réel. Afin avant de pouvoir remonter l'inscription, il faudra que l'étudiant soit, euh, petit aparté, immatriculé hein, si, euh, avec un identifiant national de, de l'étudiant. Si votre euh, étudiant n'a pas fait sa scolarité dans l'enseignement euh, scolaire en France, euh, il faudra lui attribuer un INE avec l'application INES, identifiant national dans l'enseignement supérieur, qui a été mise en production euh, en novembre 2020 et qui vous permet de faire des recherches d'INE ou de demander euh, par API l'immatriculation d'un étudiant. Donc ce, ces, ces informations seront remontées par les établissements. On va avoir besoin de vous, mais je, je vais vous en parler. Le cahier des charges est très, est très allégé, mais c'est quand même un petit cahier des charges à, à réaliser. Euh, ces informations seront remontées dans un référentiel national de données étudiantes, Sudata euh, qu'on conservera enfin, au Messri. Et ensuite les fournisseurs, les étudiants donc, vont solliciter euh, des fournisseurs de services pour accéder à un, un service avec, euh, auprès, auprès de d'eux. De, de. euh, les fournisseurs de services auront deux canaux euh, pour pouvoir accéder à la donnée, soit euh, par API particulier, donc on va s'appuyer sur les plateformes gouvernementales api.gouv.fr, euh, donc par API particulier, mais aussi donc ça va être une API France Connectée, donc si l'étudiant, à partir de France Connect, peut accéder, demander l'usage d'un service étudiant, on pourra confirmer en temps réel si cette personne dispose effectivement étudiant dans l'enseignement le, supérieur aujourd'hui en France. Donc, Le, le, le premier axe stratégique, c'est constituer un système d'information nationale sur l'enseignement supérieur, deux modes d'alimentation prévus une API où, euh, et un portail web pour les établissements qui ne disposent pas de, de, de, de, de SI, les petits établissements, puisque je l'ai dit, euh, le visage est, très, très, est multi euh, au niveau de l'enseignement supérieur, il y a beaucoup, beaucoup de petits établissements, hein, il n'y a pas que des universités, on a des établissements qui ont 30 étudiants, donc eux ils ne disposent pas de, de, de SI comme... Comme, comme vous ici présents, mais donc par le portail web ils vont pouvoir nous remonter euh, les données d'inscription in, euh, et les déposer euh, manuellement euh, après authentification par la fédération euh, Renater, puisque, excusez-moi, my god, euh, autant pour moi ce projet est en collaboration avec Renater, j'aurais dû commencer par ça, et euh, voilà, c'est une faute, faute professionnelle, donc c'est un travail euh, en partenariat avec, avec les équipes Renater. Deuxième mode d'alimentation par une API inscription, donc où les établissements vont nous remonter les données directement dans Subdata. Donc on reverra tout à l'heure, mais on travaille beaucoup avec les éditeurs de logiciels de gestion d'inscription pour que ces, ces, ces, ces interfaces soient connectées avec les, les, les logiciels de gestion directement. Un cahier des charges très allégé, pour répondre au principe de minimisation des données par rapport à la finalité attendue, euh, donc pour alléger aussi la charge des, des, des, des établissements. Donc on demande simplement huit variables. On a besoin de l'INE, la date de naissance. On ne demande pas les données d'état civil. Pourquoi Parce que Subdata va s'appuyer sur le référentiel INES. INES, immatriculation des étudiants. On a une base de données étudiantes qui nous donne la correspondance INE, données d'état civil. INES, c'est ce qui permet de garantir l'unicité d'un étudiant par rapport à son INE donc on demande simplement la remontée INE date de naissance, statut d'inscription date de début d'inscription, date de fin d'inscription bon on ne va pas approfondir les termes ici, mais enfin, globalement c'est ce qui correspond à, à la durée de validité de la carte étudiante. Donc pour beaucoup, 1er septembre 31 août, pour d'autres c'est d'autres dates. Et puis l'UAI est code commune du lieu d'études pour notamment tous les fournisseurs de services au niveau local qui auraient besoin d'avoir simplement l'information localisée. Et dans le cadre aussi du principe de minimisation des données, on ne va retransmettre les données aux fournisseurs de services que ce dont ils ont besoin. On ne retransmet pas toutes les données de tous les étudiants en France. C'est simplement si un fournisseur de services a un besoin au niveau local, la région Rhône-Alpes, on va retransmettre, on va s'assurer qu'en tous les cas, que ce sera que des étudiants de la région Rhône-Alpes qu'on retransmitteront. Euh, très rapidement, euh, voilà pour ceux parce qu'il me semble qu'il y en a dans la salle qui n'ont pas de, de, de, de, de logiciel de gestion et qui passeront pas par API. Il y a un portail web qui a été mis à disposition. Là aussi, on va au plus simple, euh, qui permet de rentrer des de, de, de, de nouvelles inscriptions, consulter la liste des inscriptions en cours, consulter l'historique des chargements euh, CSV. Je passe parce que votre, votre estomac rit famine. Mais bon, l'établissement la, la, la, a possibilité de vérifier sur ce portail tout ce qui nous a été remonté, sachant que je précise que ce référentiel, étant la finalité étant de disposer des informations sur le statut étudiant en cours, on ne conserve pas. Et on n'archive pas euh, les historiques des années précédentes. Hein, à partir du moment où, euh, où l'étudiant euh, a terminé euh, son inscription enfin, sur, sur, sur l'année, les données sont supprimées du, du référentiel. Hein. On reste toujours dans le cadre RGPD, principe de minimisation des données. On n'a pas de, pas de, de besoin, enfin, même si d'un point de vue de statistique, on en rêverait, on n'a pas besoin de conserver en tous les cas la donnée de façon historique. Qui peut utiliser l'API statut étudiant Il faut savoir qu'on se, en termes de, de... Je vais parler un peu de, de juridique, un hein, vecteur juridique. On s'appuie sur le code des relations entre le public et, et l'administration. Et donc les API euh, qui sont sur api.gouv euh, peuvent être euh, consultées par des administrations euh, publiques au sens large. Donc ce sont des administrations, des organismes publics, des collectivités territoriales, évidemment des établissements d'enseignement supérieur, et possiblement, enfin pas possiblement et des entreprises privées ayant délégation de charges de services publics. Par contre, le vecteur juridique ne permet pas de transmettre l'information à des entreprises privées qui n'ont pas de charges de services publics. Donc par exemple, on ne pourrait pas transmettre l'information aujourd'hui, en tous les cas, à McDonald's. Pour accéder aux données du statut étudiant, il y a un petit au niveau des fournisseurs de services, il y a, il y a des contrôles évidemment, donc il faut qu'il il passe par api.gouv.fr et par api particulier pour faire une demande d'habilitation. Donc il y, a, il, y a, il y a un formulaire d'habilitation qui doit être rempli par le fournisseur de services, qui indique dans quel, pour quels besoins, dans quel cadre, quelles sont les, éventuellement les, les, les, les vectures juridiques qui, qui répondent à cela. Et donc la demande d'habilitation va être vérifiée par le service juridique de la DINUM, puisqu'on travaille évidemment, puisqu'on s'appuie sur leur plateforme avec la DINUM dans le cadre de ce projet. Donc ces demandes d'habilitation vont être vérifiées par le service juridique de la DINUM, qui va valider et accepter ou pas la, la, la demande nous serons évidemment en copie et en contact avec le service juridique de la DINUM pour toute demande, nouvelle demande d'habilitation sur l'accès à ces données-là. Une fois que l'habilitation sera, sera transmise, donc le, le, le fournisseur de services pourra accéder aux données d'API statut étudiant en récupérant le, le, le token. Euh, alors, Une particularité aussi, toujours du fait de, de, de, de point de vue juridique, pour les fournisseurs de services, il y aura euh, en dehors de France Connect, là, sur un pays particulier, il y a deux modes d'accès possibles, enfin deux modes de consultation possibles. Un mode de consultation directement par INE et un mode de consultation par les recherches, par données d'état civil. D'un point de vue juridique, en fait, le seules les administrations euh, euh, qui sont dans le secteur du, de l'éducation aujourd'hui euh, ont le droit d'usage et d'accès à l'INE. Donc en l'occurrence, pour nous, bon, le CNUS, par exemple, pourra nous consulter les données directement à partir de l'INE, ce qui permettra à 100% du coup de pouvoir récupérer l'information, alors que par recherche, par état civil, dans le cas d'homonyme, voilà, on ne retransmettra pas l'information si on n'a pas certitude, parce qu'on ne pourra pas avoir certitude que la personne, les données de la personne correspondent, de l'usager correspondent bien. À celle qu'on a dans notre, euh, notre référentiel. Bon, les petites clés, c'est que vous voyez, il, a des, il y a des tokens partout, hein, il y a des systèmes d'authentification euh, partout pour euh, répondre aux. Au, au respect de la sécurité. RGPD, puisque je sais que vous êtes tous très attentifs hein, sur ces sujets-là, euh, ce, ce, ce projet-là, et cet échange de données en, entre administrations et entre nous, s'appuie sur le, le décret du 16 avril 2021 qui est un décret sur les échanges d'informations de données entre l'administration dans le cadre des démarches administratives. Ce décret a été modifié récemment en avril 2021 permettant justement l'échange de données sur les personnes qui sont scolarisés dans des établissements scolaires ou d'enseignement supérieur. Donc ça, ça veut dire qu'on a le droit, légalement, de pouvoir, se, avec toutes les règles de sécurité, évidemment, on en a le droit de pouvoir transmettre, se transmettre les données entre les administrations pour, pour simplifier les démarches. Il y aura aussi un arrêté de traitement sur Data, parce que dans, dans les finalités, il y a aussi une seconde finalité statistique. Donc euh, voilà, il est important de, de, de, de pouvoir... Euh, qu'elle soit aussi euh, juridiquement euh, définie. Et donc pour l'information auprès des étudiants, puisque là, ça rentre dans le cadre d'un décret, donc on n'a pas besoin de demander le consentement des étudiants pour que cette donnée soit remontée. Par contre, on a le, une obligation d'information auprès des, des étudiants. Donc, il y aura des mentions informatiques qui seront publiées dans les différents sites internet du ministère et de, et de l'API. Euh, L'étudiant euh, pourra demander un droit d'accès aux données... Euh, via euh, voilà notre notre service statut étudiant et puis on transmettra dès qu'on ça sera disponible l'arrêté aux établissements pour afficher dans dans, dans, dans leurs établissements euh, très rapidement je vais aller au plus vite donc euh, on, on a c'est un projet hein, qui a démarré il y a trois ans donc là on, on, on est en train de, de, de terminer on va bientôt ouvrir au niveau des établissements on a communiqué de façon de façon officielle par la directrice de la DGFi DGC, pardon, à l'été 2020. Bon, on était un petit peu ambitieux. On pensait ouvrir en fin 2020. Bon, ça n'a pas pu se faire pour partie pour des raisons techniques, mais aussi beaucoup pour partie pour des raisons juridiques et administratives, le temps que les dossiers soient finalisés. On fait des présentations régulières aux copies de la CISR. On a fait des webinaires. Et surtout, on a fait beaucoup de présentations et on fait beaucoup de réunions avec les éditeurs de logiciels de gestion d'inscription. Bien sûr, Apogée, Pégase, enfin, la MU cocktail, mais euh, il y a beaucoup de, de, de sociétés diverses et variées que j'ai découvertes à cette occasion qui s'occupent, euh, qui ont des champs d'action sur des, des, des établissements euh, de secteurs bien spécifiques comme la culture, euh, formation sanitaire et sociale, euh, entre autres. Donc, euh, donc voilà, on, on travaille beaucoup, beaucoup avec eux. Pour les fournisseurs de services, donc euh, là aussi on avance pas à pas, on a fait... Euh, on a beaucoup fait de présentations et de réunions, notamment alors, sur les gros opérateurs, parce que... Euh, on a besoin quelque part de carottes. Les établissements nous disent oui, bah, nous on veut bien vous remonter les données, mais il faut que ça soit utilisé. Et les fournisseurs de services nous disent oui, bah, nous on veut bien utiliser votre, votre service, mais faut il faut qu'il y ait de la donnée. Donc euh, voilà, donc on essaye d'avancer des deux côtés pour, pour convaincre de l'utilité du service. Et donc euh, voilà, le CNU, c'est la CNAF. Euh, Nationale d'allocation familiale qui, qui gère toutes les bourses d'allocation logement étudiants sont évidemment des, des, gros, des gros fournisseurs de, de services avec des gros besoins d'actualisation de leurs données. Donc là, on a déjà eu cinq réunions avec la CNAF là-dessus. On a travaillé avec la région île de france pour le PASS Navigo aussi, j'en reparlerai. La région La Réunion qui avait des, des, des besoins spécifiques d'aide de, de, de, financière aux, aux étudiants. On fait beaucoup de webinaires aussi, enfin on fait des webinaires aussi avec la DINUM auprès des fournisseurs de services puisque eux, dans le cadre d'API.gouv.fr, ils ont toute une offre d'API au niveau des fournisseurs, de, des administrations de, de, de services, administration de la donnée et donc ils, ils proposent des webinaires avec des, des, des cibles particulières. Donc là, en mars 2021, on a fait un webinaire auprès de fournisseurs de, de services mais demain, donc je m'accentrerai pendant deux heures. On a un webinaire auprès de, du GART, qui est le groupement des autorités responsables de, de, de transport, euh, donc avec des, voilà, des organismes locaux de, de, de transport qui seront présents. Il y aura une présentation générale, pas simplement de l'API statut étudiant, mais des API qui peuvent leur, leur, être, leur être utiles. Euh, je termine sur les calendriers. Euh, on a fait à l'été 2021 un pilote sur le portail web donc, euh, qui, a, qui a bien fonctionné avec deux de, de établissements. Euh, actuellement, on est en pilote sur API d'inscription avec deux universités, euh, euh, La Réunion et Clermont-Auvergne, euh, qui sont des établissements apogées. Hein, donc il faut savoir que... Apogee a, vous a déjà fourni, dans la dernière version qui a été livrée fin septembre, la connexion avec l'interface API statut étudiant. Donc, euh, dès qu'on ouvre, on pourra vous transmettre les, les, les, le mot de passe, hein, euh, le jeton, enfin, tout ce qu'il faut pour pouvoir euh, finaliser la connexion, euh, la mieux à, à, à préparer un, un guide de, de, de, de, lance, enfin, de démarrage de la fonctionnalité pour, pour cela. Pour les fournisseurs de services en termes de calendrier, donc pour l'instant ce qui est prévu avec le CNUS, c'est qu'ils utilisent la donnée pour une première expérimentation au 1 sur services mais rendez-vous, notamment pour les rendez-vous avec les assistantes sociales. Ils veulent commencer voilà, sur, un, sur un usage limité pour, pour mettre en place tout ça. La région Île-de-France veut pouvoir l'utiliser à partir du TD 2022 pour préparer euh, le renouvellement des passes Navigo. Euh, le CNUS sur le, leur, leur portail principal mes services donc, veut élargir à partir du T3 2022 et la CNAF veut l'utiliser à partir de la rentrée 2022, notamment à partir euh, d'octobre où ils ont une grosse campagne de régularisation euh, des, euh, des, des, des allocations de logement où Ils demandent à plus de 2 millions d'étudiants euh, la vérification de leur statut étudiant. Pour l'API inscription, donc, pour la, le côté remontée des données, donc, les établissements apogés sont prêts. Enfin, il n'y a plus, y a, y a, y a plus qu'à qu qu ouvrir. Euh, je l'ai pas dit, pardon. Euh, dès qu'on a terminé, on, il nous reste un, un, un petit point contractuel à, à finaliser. Et donc, dès que c'est possible, on ouvre. Donc d'ici la fin de l'année, en novembre ou en décembre. Donc on, on communiquera là-dessus, bien sûr. On travaille aussi, je ne l'ai pas dit, mais évidemment avec tous les, enfin pas tous, avec le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'Agriculture pour remonter leurs données qui proviennent des lycées. Qui gèrent des formations d'enseignement supérieur comme les CPGE et les STS, parce que, bon, évidemment, on ne va pas demander l'information à tous les établissements, c'est plus de 2000 établissements. On va passer par leur, par leur système d'information national. Donc là, on travaille avec, avec eux, c'est déjà en cours de développement pour être opérationnel à la rentrée 2022. Et petit aparté sur, sur Pégase, donc on a déjà travaillé et échangé avec, avec Pégase pour l'inscription dans leur feuille de route. Donc, il euh, y a évidemment la volonté d'y aller. Maintenant, vous savez que Pégase a une feuille de route très chargée. Euh, donc, il est... ça ne devrait pas être possible de pouvoir l'intégrer dès euh, la rentrée 2022. Euh, a priori, on s'oriente plutôt 2023 sur 2023. Donc, je dis attends... enfin, un petit point de vigilance pour les établissements qui sont actuellement sur apogée et qui vont basculer en 2022 en production euh, sur, euh, sur Pégase. Du coup, euh, il va falloir... Euh... Euh, vérifier la, la, la connexion avec Inès et, euh, et, et statut étudiant euh, qui ne sera plus euh, du coup géré par Apogé et qui ne sera pas encore géré par, par Pégase. Voilà, plus d'informations bah, sur, sur les contacts, donc sur l'alimentation technique, euh, le support euh, rénataire de statut étudiant qui, qui peut vous transmettre toutes les informations, sur, plus sur la partie fonctionnelle, donc euh, euh, mais, mais on fait tout enfin, de toute façon, on, on travaille évidemment ensemble sur l'alimentation des données vous pouvez nous, nous contacter donc, à l'adresse fonctionnelle 6 juin ou me contacter directement carine.burican voilà, donc, je suis à votre disposition si vous avez euh, des questions complémentaires on peut aussi déjeuner ensemble, dîner ensemble prendre un café ensemble et voilà, la discussion se poursuivra aussi durant ces deux jours qui restent. Ok, merci Karine pour cette présentation réalisée dans des conditions au démarrage assez rocambolesques. Donc, euh, moi j'ai juste un commentaire qui m'est venu pendant ta présentation, parce que je mets du temps à réagir. Euh, je pensais spontanément à, à une structure publique hein, qui fournit du service aux étudiants, qui sont des musées par exemple. Enfin, nous, il y a un certain nombre de musées qui sont publics et rattachés à la ville. Et il me semble que, euh, parce que je sais que j'en ai entendu parler dans le cadre de la carte campus qu'on mettait en place, certains étudiants, genre des étudiants de filière artistique, ont euh, des tarifs encore plus préférentiels dans les musées. Ce qui me fait dire que peut-être qu'il faut avoir le statut de l'étudiant, mais pas juste étudiant oui-non. Euh, éventuellement, il faudra peut-être un jour avoir une information complémentaire qui est euh, telle filière ou telle filière. Euh, alors, Pour, pour ce besoin-là, typiquement, on a l'UAI, l'UAI euh, de l'établissement est, est remontée, donc ça nous permet de savoir en tous les cas si c'est un établissement de la culture hein, ou euh, un établissement d'autres ministères de tutelle. On ne demande pas l'information sur la formation, parce que la formation, c'est beaucoup plus compliqué. On a parlé tout à l'heure de CIS. Hein. formation, ça fait euh, référence à des référentiels derrière, des nomenclatures. Il y a beaucoup de contrôle de cohérence là-dessus quand on remonte les données sur les formations pour avoir une information de qualité. Donc là, il euh, n'y a pas, en tous les cas pour l'instant, un besoin immédiat. Enfin, subdata va vivre. Hein, donc il y aura sans doute des améliorations qui seront apportées au niveau du service en fonction des cas d'usage et des besoins qui nous seront demandés par les, les fournisseurs de services. Mais euh, je pense que c'est important de, de veiller aussi à, à, à la simplification des, des, et la minimisation des données qui sont remontées par par les établissements. Mais en tous les cas, pour la culture, effectivement, les musées, c'est un cas d'usage auquel je n'avais pas, pas, pas, pas encore imaginé, mais tout à fait, ça rentre, ça rentre dans, le cadre, dans le cadre là. Ok, merci. Et je tourne maintenant, euh, j'allais dire mon regard aiguisé, mais pas du tout parce que je suis myope en fait. Je tourne mon regard myope vers la salle à la recherche d'une main qui se lève. Euh, et, et alors là, c'est des, des collègues joueurs du fond de la salle qui profitent de ma myopie pour lever la main. Euh, mais je vous ai vu quand même. Bonjour, merci pour cette présentation, euh, moi j'avais une question sur les étudiants qui finalement ne sont plus étudiants, c'est-à-dire soit ils ont annulé leur inscription, est-ce que c'est mis à jour et ou euh, qui sont passés devant la section disciplinaire, voire pour ceux qui ont été exclus de tout établissement supérieur, est-ce que cette base de données va également servir à partager ces données-là Exactement, euh, je ne suis pas rentré dans, dans les détails mais dans les données qui... qui y a des, les données seront mises à jour, c'est-à-dire qu'on on vous demande de remonter les données d'inscription, mais aussi les mises à jour, à savoir effectivement... Euh euh, les, les, les, les abandons, enfin les suppressions les, les, les, les sorties enfin, je ne sais pas comment les, les, les appeler en <rire> tous les cas la, la mise à jour est bien prévue dans, dans, dans la remontée des données et c'est sur quoi on a travaillé avec Apogée donc euh, on aura euh, on parlait tout à l'heure de flux c'est assez intéressant parce que du coup cette, euh, ce référentiel va nous permettre aussi de mieux connaître les flux étudiants au cours de l'année. Alors, vous, vous les connaissez bien au niveau de vos établissements, mais finalement, nous, au niveau du ministère, ben, on les connaît très mal. Et donc, ça va nous permettre de voir quel va être le flux d'inscriptions au cours de l'année, puisque maintenant, il y a des inscriptions qui se font à partir de janvier, février, voilà, des, des, sur, sur, sur des formations qui vont durer six mois, neuf, neuf mois, et puis aussi de voir un peu les, les, les abandons Enfin, dans la mesure où les, les, les mises à jour sont, sont remontées par, par les établissements. Donc, c'est une autre information euh, en, temps, en temps réel ou en temps le plus, plus réel possible qui sera int intéressante à analyser et qui pourra faire l'objet d'ailleurs de jeux de données euh, mis, euh, mis en, en, en place dans, dans les open data. Hein, bien sûr. Il, y a un, il y a une finalité, une, une seconde finalité euh, statistique et il faudra qu'on travaille euh, là-dessus. J'ai pas précisé aussi, on travaille avec les, les ministères de tutelle, notamment le, le ministère de, de, de la culture, la direction métier, parce que c est, c est, ce sont des établissements qui dont l'usage de l'INE est pour l'instant assez mal implanté dans la gestion de leur scolarité donc on travaille beaucoup avec eux pour inculquer la culture de l'INE et donc pouvoir mutualiser leurs efforts et permettre que ça remonte correctement dans l'ESI et qu'ils puissent bénéficier justement de la simplification des démarches administratives qui sera proposée dans ce cadre là. Merci. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres questions Ah ben voilà, c'est parti. Same player. Non, puisque, puisque vous avez fini sur l'INE, justement, et j'avais une question, alors c'était pas forcément lié, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'étudiants, enfin beaucoup. Il y, a, il y a certains étudiants qui ont plusieurs INE, c'est-à-dire qu'il euh, va avoir une première déclaration auprès du CRUS, quand ils vont demander une bourse, par exemple, et une autre déclaration, quand ils vont faire une déclaration auprès de la CEC, parce qu'ils ont oublié... Euh, ils ont oublié leur premier numéro INE ou alors quand ils font un acte de candidature et encore quand ils viennent s'inscrire. Moi, j ai, j ai, enfin, on a, on a chaque année quelques centaines d'étudiants qui ont plusieurs INE comme ça avec différents sur, sur le même dossier. Donc Je ne sais pas alors si c'est une solution. Oui, oui, c'est tout, enfin, tout à fait. La solution, c'est Inès. Hein. <rire> c'est l'application qu'on a mis en place qui a été ouverte en novembre 2020. Donc l'objectif, c'est bien d'avoir un INE pour un étudiant. Donc là, c est, c est, on, on échange avec les, les établissements. Hein. Donc on a un référentiel sur, pour le coup, trois ans d'historique, trois hein. ou quatre ans d'historique de données étudiantes, des données CIS qui ont été remontées. On a effectivement, pour des étudiants, on a dans notre base plusieurs INE. Et quand les établissements nous interrogent, euh, on leur transmet l'INE principal. On leur transmet l'INE principal, mais on a la correspondance avec leur ancien INE. Aujourd'hui, quand vous demandez une immatriculation... Euh, on va vous transmettre un seul INE. Enfin, maintenant on ne doit plus avoir qu'un seul INE qui traîne dans vos euh, systèmes de gestion. Ceci étant, il est vrai que le CNUS ne s'est pas encore interfasé euh, avec l'application INES, Donc ça va être fait en 2022. Pour la prochaine campagne de bourse, donc effectivement sur 2021, ils étaient encore avec des INE provisoires pour le CNUS. Par enfin, contre, Parcoursup dès l'édition 2022 était interfasé avec Ines et vous avez dû avoir pour les nouveaux étudiants qui n'étaient pas passés dans le système d'enseignement scolaire français des INE en fait qui provenaient de, de, de l'immatriculation que, que nous en avons faite. Donc on essaye voilà d'avoir de, de, de, de, de mutualiser, d'avoir un, un seul INE qui, qui transite dans l'ensemble des systèmes d'information du, du, du supérieur. Maintenant, il y a, voilà, on échange avec les établissements, parce que, on, de temps en temps, certains établissements nous disent « mais il euh, euh, y a un INE pour deux étudiants, ça arrive encore ». Mais justement, notre service INES, donc on a un pôle de gestion INES, qui est là pour répondre et pour vous dire « ah, pour tel étudiant, c'est cet INE-là, pour l'autre étudiant, c'est un autre INE ». Toute la problématique hein, des, des homonymes, notamment, ou des étrangers dont on a moins de... de qui sont tous, notamment aux étrangers côté asiatique, il y a beaucoup, beaucoup de, de correspondances. Donc, le, Inès est là pour vous aider à, à savoir quel INE pour quel étudiant. Ok, ben merci. Je pense que c'est le moment de la pause déjeuner. Je vous rappelle que ça reprend à 14 heures. Voilà.